Et bien le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de caramel beurre salé à tartiner qui fera toujours partie de ma playlist que j'ai appelée les tartinables donc en fait tout simplement des pâtes à tartiner, dit comme ça c'est beaucoup moins glorieux on va rester sur les tartinables. Et qui fera également partie de ma série de recettes pour arriver à la recette de cookies, juste indécent et magique. Trêve de blabla, cette recette est hyper, hyper facile et rapide. En 3 secondes, on aura notre caramel, mais c'est indispensable de l'avoir dans son cahier de recettes je pense. Et c'est vrai que souvent quand on reçoit du monde, qu'on fait des crêpes, des gaufres ou quoi, on va acheter du, un pot de caramel beurre salé, alors que là je vais vous en faire un hyper euh, naturel, facilement, en 3 secondes de c'est fait. Et quand vous présentez votre petit pot de caramel, ça fait toujours un petit effet sympa. Donc trêve de blabla, je vous présente les ingrédients et on commence la recette tout de suite. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de sucre blanc, de crème liquide entière, de sel et de beurre demi-sel. Voilà, donc là du coup je vais tout simplement ajouter mon sucre dans ma casserole, je vais faire caraméliser tout ça, une fois que ça a la couleur, oui je mets mon doigt dedans, on est, en... on est chez nous, putain c'est moi qui vais le manger donc c'est pas trop grave. Donc une fois que ça aura la couleur souhaitée, je fais chauffer ma crème, il euh, faut juste qu'elle soit légèrement euh... tiède. J'ajouterai donc ensuite ma crème à mon caramel, je mélangerai bien au fouet, ensuite je coupe le feu, j'ajoute mon beurre et une pointe de sel. Vous allez me dire mais pourquoi tu rajoutes du sel alors que tu as du beurre salé Parce que déjà c'est un beurre demi-sel et que pour ma part il n'est pas assez salé, donc le sel c'est un peu à votre, à votre convenance. Ensuite je voulais juste également vous dire au niveau de la couleur du caramel, c'est vraiment vous qui êtes seul juge, euh, c'est à dire que plus votre caramel est foncé, plus il est amer, donc là vous faites encore une fois vraiment à votre convenance. Voilà, donc comme vous avez vu, là j'ai ajouté ma crème chaude et là, hors du feu, j'ajoute, hop, mon beurre. Et j'ajoute également tout de suite ma pincée de sel. Et on remue. Voilà, donc là du coup, mon beurre est bien fondu. J'ai juste à prendre un petit pot euh, que je peux fermer tout simplement. Et je vais tout simplement débarrasser mon caramel dedans. Voilà donc là du coup je vais le laisser refroidir avant de le refermer pour tout avouer comme d'habitude je ne vais pas le refermer car moi le caramel c'est vraiment toute ma vie dès que j'entends caramel je suis excitée comme une puce, excitée comme mon chien quand il entend le mot promenade. Il est fatigué donc là forcément on l'entendra pas mais sinon il est vraiment excité d'habitude. Hein. Donc voilà, je vous laisse donc déguster cette recette encore une fois, donc euh, bah, soit à la petite cuillère, soit sur les pâtes à crêpes, ou sinon, comme je vous disais, vous mettez la recette de côté. Vous attendez ma prochaine vidéo de cookies juste magique. J'arrête de parler, on déguste tout ça dès que je ferme la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner pour voir du coup toute la série euh, pour euh, ma recette de cookies. Et puis, bah on en reste là. Salut à tous Salut Au revoir mes salutations distinguées, messieurs